Cette journée, c'est une étape, mais c'est aussi l'aboutissement de neuf mois de réflexion, de débats, de discussions avec euh, les membres de notre comité de pilotage, euh, les membres du board, les membres du COMEX, l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes euh, du groupe. Et puis c'est aussi le, le début de la suite de l'Histoire Talent, parce qu'il nous reste encore beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'actions à mettre en œuvre et à imaginer pour incarner encore plus cette raison d'être. Nous n'avions pas prévenu les collaborateurs sur la raison d'être, ils ne la connaissaient pas, et ni le concept de la vidéo. Donc c'était une surprise pour eux, ils ont tous découvert en même temps quel rôle ils allaient avoir à jouer dans cette vidéo, qui est constituée de différentes scénettes de couleurs pour représenter les différents engagements de la raison d'être de Talent. Pour moi, ça me faisait déjà très plaisir de représenter le groupe Talent à travers cette campagne de communication. Ça me permet aussi de sortir du, du quotidien. Jouer un rôle devant la caméra, de partager un moment avec euh, des collègues. And recently i wanted to see a bit everyone with their smiles everyone is happy in the set <laughs> Il un peu de stress, parce que c'est la première fois et tout ça. Mais vraiment, euh, c'est top, c'est génial, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Very fun, very unique, très cool thing to faire. Jouer le papel d'un acteur pour représenter Talan et vraiment vivre Talan comme nous vimos le jour día à jour a été día, très important pour être eh, ici avec mes collègues. Talon really sent comme like une internationale avec beaucoup de gens, beaucoup de langues. Et yeah, c'est une excellente expérience. Je participer à un tournage pour talent avec toute l'équipe. Philippe est passé nous dire bonjour, avec Rosalie, Céline. Voilà, c'était très très sympa. J'ai passé un très très bon moment. Je pense que c'est très important que les collaborateurs de talent incarnent la raison d'être. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.